Dans cette nouvelle vidéo, je suis Lauriane, la fondatrice du marathon des langues depuis plus de 4 ans, et je suis très heureuse de vous retrouver dans cette vidéo parce que aujourd'hui nous allons parler de confiance en soi. Je vais vous donner 6 euh, clés pour pouvoir débloquer votre confiance. Et pourquoi je vous parle de ça Tout simplement parce que, déjà, première chose, c'est un sujet dont on ne parle pas suffisamment dans les langues. Euh, on vous parle toujours de comment faire, quelles ressources, quelles applications, etc. Mais pour moi le plus important c'est vraiment ça la confiance parce que c'est euh, le truc qui bloque, euh, qui vous bloque dans l'apprentissage de l'anglais, de l'espagnol ou d'une autre langue. Euh, c'est vraiment ce qu'on voit dans le marathon d'anglais et c'est ce pourquoi on a créé euh, le programme de coaching marathon d'anglais d'ailleurs pour, euh, dans un premier temps, débloquer cette confiance avec des clés dont je vais vous partager, euh, que je vais vous partager aujourd'hui. C'est qu'une fois qu'on a libéré ça, qu'on a ouvert la porte, que, eh bien, on ose faire les choses, qu'on arrête d'avoir peur du regard des autres, peur euh, de faire des erreurs, peur de ne pas être assez bien, peur de ne pas être assez parfait, peur de ne pas tout connaître, peur, voilà, après, je pense que ça vous parle de tout ça et eh bien euh, parler une langue est beaucoup plus facile derrière et pour l'apprentissage forcément c'est beaucoup plus fluide si euh, c'est pas encore fait avant de vous livrer les cyclés Pensez à télécharger votre kit de démarrage 7 jours qui se trouve juste en dessous de cette vidéo Je vous mets le lien également juste ici Pour savoir comment justement démarrer, bien démarrer l'apprentissage de n'importe quelle langue Sans apprendre tous les verbes irrégulés, sans apprendre sous la contrainte, de se mettre 4 heures à son bureau Bref, vous aurez tout ça dans le, dans le lien en description Alors je démarre tout de suite avec la première clé, c'est que c'est, ça va peut-être vous paraître un peu bizarre ce que je vais vous dire, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est la première chose, c'est pratiquer la conscience. Alors la conscience, je vais pas vous demander de vous asseoir en lotus, je vais simplement vous demander en fait c'est de, d'être totalement honnête avec vous-même, d'être totalement objectif avec vous-même et arrêter de vous mettre des coups de fouet. Vraiment arrêtez de faire ça. Et euh, pourquoi je vous dis tout ça Parce qu'en fait, le souci... Quand on apprend une langue ou n'importe quelle autre discipline d'ailleurs, c'est qu'on n'est absolument pas objectif avec soi-même, ce qui en soi n'est pas facile parce qu'on euh, a toujours un décalage entre la perception que l'on a de nous et la perception que les autres ont de nous. C'est que, je vous donne un exemple concret, c'est qu'avant de démarrer l'apprentissage ou avant de re-re-redémarrer l'anglais, c'est que vous allez dire ah « non mais moi je suis nulle parce que à l'école c'était comme ça, parce que mon prof m'a dit cela, mais mon mari arrête pas de me voir réessayer, il va me dire « Non mais tu vas encore échouer, tu vas pas y arriver ». Euh, vous avez euh, même vous-même vous, vous dire non mais moi j'ai pas de mémoire mais moi je suis trop vieux mais moi j'ai pas le temps mais moi voilà Tout plein de phrases qui viennent impacter en fait le fait de, euh, de réussir avant même en fait vous tuez l'œuf dans euh, Non c'est pas ça, vous tuez la poule dans l'œuf le poussin dans l'œuf voilà c'est ça la phrase Vous tuez euh, le, le poussin dans l'œuf avant même de démarrer vous avez déjà échoué Et avant de vous balancer tout ça à la tronche Dites-vous, posez-vous la question. Est-ce que ce sont des phrases eh bien, que je dirais à mon meilleur ami, à ma meilleure amie Est-ce que euh, ça serait cool pour moi de dire ça à la personne en face Si la réponse est non, alors juste arrêtez de le faire avec vous. Arrêtez de vous euh, balancer toutes ces saloperies à la tronche. Euh, parce que ça vous empêche d'avancer et d'être vraiment objectif avec vous-même, parce que non, vous n'êtes pas nul. Ça, c'est un truc que je me tue à répéter à mes élèves, vraiment, euh, dans, à mes élèves du marathon anglais, le programme de coaching pour débloquer votre oral. Euh, dès le premier mois, en fait, on met en place tout ce que je vous partage, pour justement oser et vous rendre compte de votre valeur en fait. Si aujourd'hui vous n'arrivez pas à faire quelque chose, ce n'est pas quelque chose qui est inné en vous, ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est, qui est fatal, ce n'est pas la fatalité. Il suffit simplement de changer de méthode et, euh, de, euh, de, et bien d'apprendre. L'anglais, c'est une compétence, c'est quelque chose que vous pouvez apprendre. Donc, c'est pas inné à votre, c'est pas lié à votre propre identité. Donc, soyez objectif avec vous-même. Euh, arrêtez de vous balancer tout ça euh, à la tronche. Et d'un côté, ça va être, être plus indulgent avec vous-même. Ça serait ça pour résumer la première clé. Et pourquoi je dis ça Parce qu'en fait, encore une fois, c'est un profil que je vois tout le temps dans le, dans le programme de coaching. C'est que mes élèves sont hyper perfectionnistes. Ils veulent être en haut de l'escalier avant d'avoir franchi la première marche. Et du coup, c est, c est, on est en résistance. Donc ça, c'est la première chose. Et euh, dans la deuxième clé pour euh, regagner confiance en soi, c'est quoi Eh bien, c'est... Euh, alors, ça va être un peu l'opposé, mais il va falloir jouer entre les deux. C'est avoir de la discipline. Alors, OK, on va être plus indulgent avec soi-même d'un côté et de l'autre côté. C'est pas pour autant qu'il faut euh, accepter de dire « Non, mais OK, je me trouve des excuses, etc. » C'est on va trouver un juste équilibre pour trouver de la discipline, c'est-à-dire la discipline c'est que vous allez mettre en place des, euh, des points de repère non négociables. Je vous ai fait une vidéo à ce sujet-là, je vous mets le lien juste ici pour en savoir plus, allez voir cette vidéo. Mais ce que vous allez faire c'est avoir euh, des, euh, des actions que vous, allez que vous allez faire tous les jours et ça sera non négociable, ça sera non négociable parce que si euh, vous n'arrêtez pas de répéter je veux parler anglais mais qu'au final il n'y a aucune action qui est mise en place ou alors des actions qui ne sont pas cohérentes avec vos objectifs si vous voulez parler anglais eh bien il va falloir pratiquer tous les jours il va falloir faire des choses tous les jours et je vous demande pas euh, de gravir la montagne là comme ça de jour en jour, je ne vous demande pas de, de, de faire 4 heures en anglais par, par jour, je vous demande simplement d'instaurer une discipline avec par exemple 5 minutes, 10 minutes, mais au moins tous les jours. Et ça, ça sera votre objectif non négociable. Fixez-vous des petits objectifs comme ça chaque jour et faites-le tous les jours. Ça, c'est votre discipline. Donc, soyez indulgent par rapport à, aux phrases que vous dites. Ayez de la discipline par rapport aux actions que vous mettez en place. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo également sur la discipline où je vous donne toutes les clés pour réussir à être plus discipliné et ne pas euh, subsister à la, euh, à la procrastination. Et euh, une troisième clé que j'ai envie de vous donner, qui est vraiment... Euh, vous allez peut-être me détester encore avec ça, ou <rire> je sais pas, mais c'est tout simplement de faire du sport, de faire du sport. J'avais envie de vous parler de ça, parce qu'en fait, euh, je, je vais être un peu en mode confession, euh, là, dans cette vidéo, c'est que, pour moi, la discipline, le sport, etc., ça n'a jamais été un problème. J'ai toujours été hyper dure avec moi-même, pour le coup, j'étais j'étais toujours... J'étais absolument pas un nouveau genre, et j'y allais, j'y allais, j'y allais. Et en fait, j'ai tellement pris l'habitude, pour moi, c'était tellement un mode de vie de... Euh, je vais courir tous les jours, pas tous les jours, je vais courir quatre fois par jour, euh, quatre fois par, <rire> par semaine, peu importe le temps, peu importe s'il fait pas beau, si j'ai pas envie, etc. Mais à force de muscler ce muscle de la discipline, justement, c'était beaucoup plus facile pour moi de ne pas procrastiner. Sauf que là, dernièrement, il y a eu des gros changements dans ma vie, euh, des gros changements positifs, mais le sport n'était plus en priorité, alors que ça n'a jamais été le cas, et pendant des semaines et des semaines, j'ai pas fait de sport et du coup c'était un cercle vicieux c'est à dire que moi je faisais de sport, moi j'avais confiance en moi, euh, moins j'avais envie de faire les choses, euh, plus je procrastinais et moins j'avais discipline, bref c'est vraiment un cercle vicieux et puis on se met à mal manger, enfin n'importe quoi, ma vie était n'importe quoi et du coup j'avais vraiment beaucoup de mal à me remettre dans le sport, je me dis bon allez euh, je suis un indulgente avec moi même, j'y vais 3, 2, 3 fois, une fois par semaine et au final ouais je le faisais mais j'y arrivais pas et c'était pas, bref j'y arrivais pas. Et là, euh, quand ma confiance en moi était au plus bas, parce que la confiance en soi, effectivement, c'est pas un état définitif, c'est pas parce que vous n'avez pas confiance en vous que vous n'aurez pas, euh, pas confiance en vous après. C'est vraiment des états et il faut tout le temps alimenter et nourrir. Et là, j'ai repris euh, le sport à fond, c'est-à-dire que, enfin à fond, c'est-à-dire qu'au euh, lieu d'être trop indulgente avec moi-même en disant j'y vais deux fois, eh bien j'étais un petit peu plus dure. Mais en mêlant un peu d'indulgence, j'espère que ça fait sens, tout ce que je vous raconte. Mais c'est-à-dire que je me suis dit, ok, tous les jours, ça sera non négociable, je ferai du sport, je bougerai mon corps, euh, je ferai quelque chose. Même si c'est 20 minutes, même si c'est une demi-heure, c'est pas grave. Le tout, c'est de commencer à revenir pour euh, retrouver eh l'aisance que j'avais dans le sport avant. Et euh, la confiance en moi est revenue. Euh, J'associe toujours le sport et la confiance. Et vraiment, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, que ça bloque, Lâchez tout, lâchez tout, allez courir, euh, mettez vos baskets, il n'y a pas besoin de, de beaucoup de matériel, vous y allez et vraiment faites les choses après et vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment très bête encore une fois, mais ça fonctionne. Euh, la quatrième clé, c'est tout simplement l'environnement. Faites attention l de, à l'environnement dans lequel vous êtes, si vous, vous avez des gens hyper négatifs euh, qui vous poussent vers le bas, qui vous puisent votre énergie. Eh bien, euh, juste changer d'environnement, je sais que c'est pas forcément facile, mais ça va vraiment vous rendre service et euh, des gens qui, qui vous poussent, qui vous motivent, qui sont dans la bienveillance. Euh, c'est pour ça qu'on a créé justement dans le Marathon Anglais toute une communauté bienveillante, d'entraide, etc. C'est un endroit où on est en protection, on ose faire les choses et on se dépasse. Et du coup, on renvoie à l'autre ce qu'on a reçu. Enfin voilà, ça fait un effet boomerang, ça fait un effet magique et c'est merveilleux. Du coup, vraiment, euh, essayer de, de vous entourer de personnes motivantes et bienveillantes. C'est juste magique. Et aussi, du coup, je vous partage parce que c'est nouveau. On a mis en place dans le marathon d'anglais les bubble teams. Ce sont euh, des, euh, des groupes de soutien euh, par élève, euh, par groupe de, de quatre élèves. Et c'est pareil, ça fait un effet juste magique parce que ils sont euh, toutes les semaines en train de se challenger, se motiver, de checker les objectifs des uns et des autres euh, et de se donner des conseils. Voilà, c'est la puissance du cerveau collectif. Et ça, c'est juste merveilleux. Bref, euh, l'autre clé que je voulais partager, c'est vous défaire des croyances limitantes. Alors ça, on en a un peu parlé au début de la vidéo. Les croyances limitantes, c'est quoi C'est toutes les phrases dans lesquelles il y a un mais. Si vous commencez à dire « Oui, bon, je veux parler anglais, mais je suis nulle. Mais euh, j'ai pas le temps. Mais je... » Voilà. Dès qu'il y a un mais, pour moi, c'est un signal d'alerte euh, qui signifie « croyances limitante. C'est des croyances que vous infligez à vous-même, mais qui ne sont pas réelles. C'est simplement... Euh, des choses qui ne sont pas réelles et c'est pour ça, euh, c'est lié à, au premier point où soyez objectif avec vous-même euh, parce que si vous, vous limitez vous-même, vous êtes vraiment votre propre limite ça va vous empêcher d'obtenir ce que vous voulez donc essayez de transformer ces phrases au lieu de dire euh, oui mais je suis nul vous avez, oui mais je suis nul vous allez transformer par oui mais je vais mettre en place tout ce qu'il faut pour réussir vous allez vraiment les remplacer et dès que vous, les, vous identifiez ces phrases, hein, remplacez-les et c'est en, en prenant conscience de ça, arrêter d'être en mode euh, automatique et de répéter ces phrases qu'on vous a dites ou que vous vous dites, transformez-les et là, vous allez commencer à voir la magie opérée. Parce qu'il euh, y a une phrase que j'ai encore répétée hier euh, à mon conjoint euh, que je suis en train de m'appliquer à moi-même, c'est euh, la phrase d'Anshang qui dit « La folie, c'est de répéter toujours la même chose et d'espérer un résultat différent. » Si ce que vous faites actuellement, ce que vous avez fait toute votre vie, jusque-là n'a pas fonctionné, eh bien, c'est qu'il y a un truc qui fonctionne pas. Donc, il faut changer de stratégie. Changez et vous verrez, la magie commencera à opérer. Et si ça ne fonctionne pas, refaites une autre stratégie. Voilà, n'abandonnez pas, persévérez jusqu'au point où euh, vous avez les résultats attendus. Et euh, sixième clé pour la confiance en soi, et ça, euh, j'adore cette clé, parce que c'est vraiment notre identité au sein du marathon des langues, c'est les défis. Euh, c'est ce qu'on fait en permanence, on donne des défis à nos élèves pour justement les challenger pour que euh, avec des défis stimulants, on va pas leur dire t'apprends la liste par cœur, tu fais des exercices, euh, voilà, euh, les trucs bien chiants. On va leur donner des défis qui sont reliés à leur propre blocage du moment, à leur propre challenge. Si euh, c'est l'oral, et eh bien il y aura des défis euh, avec euh, liés à l'oral, à la pratique orale, mais encore une fois, on ne va pas les pousser euh, du sans élastique avec un truc qui va justement les paralyser parce que je sais que ça peut faire peur aussi c'est qu'on va adapter selon où on est l'élève et on va monter petit à petit progressivement pour l'aider et eh bien à dépasser ce blocage et une fois que ce blocage sera surmonté et eh bien je peux vous dire il y en aura d'autres, c'est pas parce que vous voyez l'oral qui vous bloque, c'est qu'après il y aura la compréhension orale, souvent c'est le deuxième point, après ça dépend de vous et ce que vous avez déjà mis en place, mais au niveau de la compréhension orale, et eh bien là on va de la même manière donner un autre défi qui est relié à, au blocage, et voilà tous les mois comme ça on débloque jusqu'au point où on atteint tout ce qu'on veut. Voilà, ça c'est vraiment, je vous ai donné toutes les clés. Euh, enfin, on pourrait en parler encore pendant des heures, mais pour moi, ce sont les clés principales euh, que j'applique également pour moi-même dans ma vie de tous les jours. Et il y a des moments, et eh bien, on oublie, euh, on oublie, et c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est que euh, moi, ce dernier mois, ça a été un peu euh, euh, ça a été dans ce délire là en fait et j'avais oublié tous ces trucs et je les ai remis, je les ai remis en place dans ma vie et voilà ça revient, la confiance revient. D'ailleurs un petit truc, que je vous fais cette vidéo juste après avoir repris confiance, euh, après avoir fait du sport parce que eh c'est plus facile pour moi. Et hier, pour euh, voilà, je vous donne tous les, toutes les coulisses, hier j'avais écrit sur ma to-do list faire euh, les vidéos euh, pour le marathon des langues. Et impossible. Je n'arrivais pas. J'ai recommencé dix fois. Là, vous me voyez peut-être à l'aise derrière la caméra. Encore une fois, il y a une question de perception entre vous et moi. Et j'arrivais pas. Et ça bloquait. Et ça bloquait. Et ça bloquait. Je disais, ah non, non, je vais le faire juste pour rayer la to-do list. Mais non, en fait, c'est pas une question de to-do list. Encore une fois, arrêtez de résister. Lâchez. Allez faire du sport. Faites un autre truc. Et là, je recommence le lendemain. Et ça, ça, ça, ça passe beaucoup mieux. Enfin, du moins, moi, je le ressens comme ça. En tout cas, dites-moi dans les commentaires comment vous sentez par rapport à cette vidéo. S'il y a des astuces que vous mettez déjà en place. Et si vous avez d'autres astuces également, ça sera super de, de partager avec la communauté euh, parce qu'encore une fois, on est, toujours, on est tous une richesse, une richesse les uns les autres. Et plus vous partagerez, plus les autres partageront et ça fera un effet boomerang. Et c'est juste cet effet euh, de groupe en fait que je trouve génial. Donc euh, profitez-en. Et je vous dis à très bientôt dans une euh, prochaine vidéo. Ciao